Bonjour à toutes et à tous, nous allons maintenant prier un chapelet en l'honneur de Dieu le Père pour que son règne vienne à l'aide de ce livre, pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis. Donc Seigneur, comme toujours, nous, nous, nous immergeons dans ta divine volonté et immerge toutes les âmes passées, présentes et futures dans ta divine volonté. Euh, donne euh, lumière à toutes les âmes passées, présentes et futures sur ce qu'elles doivent faire et donne-leur la force de... Euh, donne la force à toutes les âmes passées, présentes et futures d'accomplir leur mission, de faire toujours ce qu'elles doivent faire, d'être toujours là où elles doivent être, de penser ce qu'elles doivent penser, de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 Dieu notre Père, inspiré d'une litanie ancienne, plus que toute autre créature, Notre-Dame a rencontré le Père à travers la contemplation de son Fils. « Quiconque me voit, dit Jésus, voit le Père. Prions Marie de nous aider à découvrir et à rencontrer le Père. Père, que ton règne vienne, Je, notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié,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 Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, fermez les portes de l'enfer définitivement pour les âmes, Seigneur, et si possible, dans ta divine volonté, Seigneur, je sais que ce ne sera pas le cas, mais j'ai quand même envie de prier pour la conversion de Satan et de tous les démons, euh, car après tout rien n'est impossible à Dieu donc euh, pourquoi Satan ne se convertirait-il pas et tous ces méchants démons et donc euh, que ton règne vienne Seigneur ferme les portes de l'enfer et conduis nous tous au ciel et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. saint michel lacan de ta lumière, éclaire-nous. michel lacan de tes ailes, protège-nous. michel lacan de ton épée, défends nous de tout mal et de tout péché. Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.